Eh bien, bonjour à toutes et à tous, hein. euh, voilà, euh, je suis de retour, hein, comme, euh, comme euh, dans toutes mes précédentes vidéos, hein. je, fais, euh, je, je poursuis euh, cette, euh, cette série, hein, comme on dit, voilà, je reviens euh, euh, vers vous, euh, parce que il y, a, il y a un sujet euh, assez préoccupant, mais bon, c'est pas dramatique, c'est pas. Mais c'est vrai qu'avec tout ce que euh, tout ce que j'ai j'ai pu euh, dire là, c'est ces derniers temps, euh, qu'il y a tellement de. Euh, de choses euh, peut-être à revoir et pourquoi pas moi je bon, euh, j'en je, parle euh, virtuellement je, je dis euh, euh, les, ma façon d'être euh, bon, ce que je pense euh, voilà c'est en ce qui concerne euh, le sujet des réseaux sociaux euh, dans l'ensemble voilà j'ai euh, euh, bon j'ai euh, fait longtemps que j'ai constaté ceci il y a des choses euh, qui ne euh, qui n'est pas qui n'est pas euh, adapté au niveau euh, de mes recherches ou des, des choses comme ça qui les, bon, euh, donné que j'expose euh, euh, ma façon d'être, euh, j'expose aussi euh, euh, que je suis une personne solitaire et bon, les gens, euh, des fois, ils, ils le prennent euh, très mal et euh, bon, euh, certes, euh, la solitude, il euh, y a très peu de gens qui, qui, aiment, qui aiment ça, quoi. Et, enfin, moi, je ne demande pas à m'apprécier. Hein. Et c'est vrai, moi, j'ai constaté, euh, même récemment, là, qu'il y a des comptes qui s'insèrent qui, qui pour, pour, pour me suivre ou pour me demander en tant qu'ami et tout ça. Et, et peu de temps après, euh, les gens, ils me bloquent. Alors, je ne sais pas pourquoi. j'ai euh, je n'ai pas de… je ne vois pas la cause euh, du fait que j'ai agi comme ça, mais bon, moi, les gens ils sont libres euh, de venir sur ma page, ouvertement, et que bon, je vois ma page euh, euh, pour le public quoi, hein, pour tout le monde entier, et c'est à eux euh, de voir une de me bloquer ou de me supprimer euh, mon compte, sachant que moi, euh, euh, j'ai jamais correspondu envers ces personnes-là et puis bon, il y en a que je correspond mais gentiment, poliment. Hein. Je j'ai jamais insulté euh, les utilisateurs, non jamais. il m'ont jamais euh, parvenu à, à faire ces choses-là. Donc euh, n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens viennent pour euh, ensuite me bloquer après. Moi j'ai pas de, de... je n'ai rien à me reprocher quoi. Moi je sais pas, ils savent très bien qui je suis, parce que je m'expose ouvertement sur l'ensemble de mes pages réseaux sociaux. Et les gens apparemment ils savent que. Soit il y en a qui me regardent euh, dans l'ensemble des vidéos, il y en a qui pour, afin que les gens puissent euh, me, me connaître. Euh, moi j'ai pas peur, ben, je ne suis pas euh, euh, pudique à ce point-là. Moi j'aime bien euh, exposer de qui je suis, comme ça les gens ils sont pas ils sont pas surpris. Ils viennent, bon ils savent qui je suis, soit ils me bloquent ou Sincère. mais bon, euh, moi, euh, à côté de ça, je, euh, je ne demande rien. Je, je ne fais aucune propagande, aucune amalgame, aucun... Euh, euh, je ne projette pas à faire des attentats euh, absurdes. Euh, euh, C'est complètement immonde, quoi, les choses... Euh, euh, à provoquer de telles rivalités euh, ensuite euh, par la suite euh, qui soit sur mon compte c'est libre à eux de me lire de me prendre connaissance des fois il y a des gens qui prennent connaissance C'est bien c'est pour ça moi je m'expose euh, ouvertement envers le monde entier c'est pas euh, que je manque de public les gens ils disent euh, ouais euh, et parfois ils critiquent sur ce sens là parce que je je suis impudique. Mais dans quel sens? Euh, je, je peux être publique, hein euh, Je peux être très secrète comme euh, personne. Et, bon, non, moi, je, ma, euh, ma caractéristique, les gens ont besoin de savoir à qui dialoguer. Euh, C'est tout. Moi je, je ne cherche pas euh, la cachoterie à dire euh, voilà, euh, je me sens intéressante, plus intelligente, plus.. Euh, star non euh, moi je suis modeste quelqu'un modeste j'aime ma vie j'aime euh, euh, ce que je suis euh, sans plus je ne demande pas aller plus loin non, mais, euh, bon j'ai je je ne suis pas diplômée bon j'ai des, des certificats d'études euh, j'ai fait un peu de tout dans dans ma vie je fais, c'est de l'informatique en secrétariat ou euh, à l'hôtellerie, euh, je fais de tout quoi, hein. voilà, en euh, service à la personne, euh, voilà, mais j'ai pas de, de niveau euh, hautement qualifié, je suis pas qualifiée, euh. je ne suis pas quelqu'un d'intellectuel, je ne suis pas comme ça. Moi, j'expose je, euh, comme je suis euh, modestement. Je... Maintenant, chacun et chacune a, a sa vision euh, de voir euh, la personne qui je peux être. Mais bon, je ne pense pas à euh, la euh, sournoiserie. Moi, euh, je ne je sais pas. Mon Dieu seul sait. Euh, on est. Connaît, Ce c'est est tout. On, euh, moi je n'ai pas à jugé pour le plaisir des autres. Mais euh, bon, voilà, c'est. Euh, voilà pourquoi moi je m'expose sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est pas. Euh, euh, je, je ne fais pas une théorie, euh, je ne fais pas, euh, pas d'études envers les gens. Euh, chacun expose son point de vue, sa façon d'être. Pas à être à la place des gens, non. Euh, euh, moi je, je reste moi-même, je m'expose ouvertement, impuniquement peut-être, dans ce sens-là, dans le sens euh, euh, de la personne de qui je suis. Parce qu'il y a beaucoup de, de, de gens, ils sont tellement secrets, on ne sait même pas qui dialoguer, et puis on les prend comme amis, et après euh, ils finissent par. Euh, euh, faire du mal. On ne sait pas à qui, euh, qui dialoguer. Mais bon, moi, je ne suis pas, pas, suis pas au niveau, hein, mais je, je suis moi, tout simplement. Je ne demande pas à, à dire, euh, voilà, je, je suis comme ça, il y confiance. Moi, je ne dis pas ça. Euh, surtout, la, la confiance, euh, l'important, euh, c'est de se mettre soi-même en confiance. Le reste, il ne euh, faut jamais avoir confiance à hein, 1000% envers quelqu'un d'autre, même envers moi. Même à tous ceux qui me regardent, bon, c'est bien, c'est parfait, j'en suis vraiment ravie. Je, et ça me fait plaisir, quoi. je veux dire euh, euh, Même si j'ai moins que 100, 100 personnes qui me suivent, mais c'est immense pour moi. Je n'ai pas besoin d'avoir des, des centaines de milliers de gens qui me suivent. Moi je ne vais pas pour de, euh, pour la pour être contribué euh, pour, euh, non moi j'expose comme je, je suis euh, réellement dans, dans ce que je suis dans la réalité. Je, voilà. Et je n'ai pas, je ne pense pas me cacher de, de qui je suis. Quoi. Ouais. La nature sait, hein. moi je n'ai pas à dire, euh, voilà, moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Non, c'est tout. Hein. C Maintenant c'est libre à chacun de venir ou euh, pas sur ma page. Moi je n'ai... Euh... Moi je me sens bien pour la personne que je suis, parce que je m'expose ouvertement, que je n'ai rien à me reprocher. Euh, parce que les gens cherchent à ce que je sois intimidée, à ce que je sois, euh, à ce que je sois euh, euh, gênée, à ce que je sois euh, euh, mal à l'aise, que je. Voilà. Non, moi je n'ai pas à être mal à l'aise sur ma personnalité. Euh, moi je me reconnais telle que je suis. Bon, certes, je ne connais personne. Je connais personne autour de moi. Bon, c'est ça. Moi j'ai euh, je, veux, je suis quelqu'un de méfiant, très méfiant, parce que, euh, euh, on est gentil avec les gens et puis après, euh, ils, vous, ils vous saquent, ils finissent, ils finissent par vous saquer, et, euh, carotté, vous... Non, euh, moi, euh, je reste qui je suis et puis euh, basta. Moi, je n'ai pas à me rendre mal à l'aise pour la personne que je suis. Il est hors de question. Euh, si j'ai un problème psychologique pour tout le monde, la plupart des gens, il ben, euh, y a d'autres gens, il hein, y a d'autres euh, utilisateurs qui, euh, qui euh, dialoguent. Euh, ici, euh, c'est mon point de vue et pas ben, ça, moi je dis ce que je pense. Voilà, je dis euh, mes propos, mes, euh, mes convictions, euh, euh, mes suggestions, euh, voilà, on peut, ne on peut pas être aimé par tout le monde. c'est pas ce que je un, un fou, loin de là. Mais heureux aux gens, qui, et je les reçois bien, qui, me, qui ont la bienveillance, qui ne critiquent pas seulement mon point de vue, euh, bah, qu'ils soient les, euh, bien, les, euh, les, euh, avec bienveillance, euh, les bienvenus, moi je, je veux dire, je, je, vous êtes, euh, ma page est ouverte, donc tout le monde peut venir. Comme tout le monde peut sortir. Hein. Mais bon, moi je vous demande pourquoi vous sortez, si vous savez vraiment qui je suis. Voilà, bon c'est pas une obligation. Hein. Vous n'êtes pas obligé de, de, de rester. Voilà, ben, moi je dis, euh, je dis sur euh, l'ensemble des réseaux sociaux, euh, maintenant, euh, comme je, je redis, euh, chaque, être, chaque être a sa, sa vision des choses, euh, moi je euh, j'expose ouvertement mes points de vue et voilà, et, euh, de façon à ce que tout le monde soit euh, soit paisible, euh, à dire euh, voilà, je sais à qui dialoguer, ou, euh, voilà, euh, mettre une certaine euh, pas une certaine confiance, mais ou, euh, ouverture euh, qui soit euh, en partie euh, vraie, parce que bon je ne suis que virtuelle, je dis que par euh, le biais de, de la vidéo. Voilà. Euh, ben bah, écoutez, euh, bah, j'ai exposé euh, ce que je pensais, quoi, je, sur mon point de vue, euh, ce que j'en ai, envie, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ce que, euh, voilà, tous mes contenus et vidéos et mes photos et tout ça, moi je m'expose comme euh, dans la réalité. Je, je n'ai pas à, à me cacher, quoi. J'existe, donc. Euh, voilà. Et sans chercher plus loin, moi je ne cherche pas à, à chercher quiconque euh, euh, pour faire mon intéressante. Euh, dans. Voilà, moi je... Puis ça me fait, j'ai toujours aimé euh, faire des euh, vidéos. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis toujours, mais bon, comme ça, ça me convient pas, quoi. Voilà, bah écoutez, euh, je vais terminer cette vidéo et puis euh, je vous remercie euh, de m'avoir euh, écouté, m'avoir vu, et ça me fait plaisir, hein, et puis n'hésitez pas, hein, euh, venez ou euh, voilà. Bah, je, je vous souhaite avant tout une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et plein de bonnes choses. Allez, au revoir.